Bonjour les amis. Regardez, on est dimanche voilà. Ça a bien poussé hier. On va faire rempoter tout ça. Ah ouais, je voulais vous montrer un truc. Là, c'est une trifolie. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais vu encore ça. C'est une marbre euh, non, une carte de bœuf celle-là. On verra si ce que ça donne. Bon normalement ça doit pousser. Des feuilles au milieu, doit être plus costaud. dans cette pas une mutante. C'est des graines que j'ai ressemé Le rempotage de que j'ai mis en vidéo hier, elles sont bien parties. Euh, en premier plan là, ici là, c'est Saint-Pierre, on les reconnaît bien. Et après, les Marmandes, dont les feuilles un peu plus rondes. Ah, là, il y a de la trace de. des limaces. Elles sont pas attaquées au. Elles doivent être cachées dans. dans les salades. Il va falloir que je l'écrase. Et après. Les petites sucrines que j'avais semées au petit semoir manuel, là, à 2 euros. Les carottes. Sont bien assez épaisse encore. Il va falloir enlever la, la mauvaise herbe, mais bon, c'est moins épais que si on s'aime à la main. Alors voilà la vue d'ensemble. C'est un peu le bordel. La David, si tu veux de la place, là, je sais pas quoi mettre. Je peux accueillir tes tomates. Allez, salut, salut.